Bonjour, je viens vous présenter la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel ce mardi 25 octobre 2022. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas le principe, parce que la majorité d'entre vous connaissent déjà, je le rabâche chaque fois tous les mois, mais certaines ne connaissent pas encore principe de la nouvelle lune, on est sur terre, on regarde le ciel, le soleil et la lune sont dans le même axe. Tac C'est le moment de du mois où on ne voit pas la lune parce qu'elle est dans le même axe que le soleil. Voilà ce que ça donne. Les deux, soleil et la lune, le conscient et l'inconscient, sont reliés. Donc l'influence se double dans ces configurations-là. Où est-ce qu'elle se situe Elle se réalise en tout début du signe du scorpion, à 2 degrés du signe. Le soleil venait d'entrer en scorpion là, dimanche 23 à 12h30 ici en métropole. Donc depuis dimanche 23, là pour mardi 25, le soleil il est déjà à 2 degrés, 1 enfin, degré par jour en gros. Bref, nouvelle lune. Qui doit faire attention On va commencer tout de suite par les, les angles un peu, un peu tendus. Si vous appartenez au premier des camps du taureau, premier décan du Taureau, hein. premier décan du Lion ou premier décan du Verseau, faites attention. Faites attention à la fatigue, la nuit qui peut être un peu difficile, un peu d'irritabilité, un peu de tension, un peu d'anxiété, un peu de réactivité, voilà, c'est tout. Hein. Et une Lune, comme elle a, la Lune réalise euh, son cycle de révolution à raison de 13 degrés par jour, ça passe très vite. Donc on polarise pas, c'est pas une influence lourde, hein, ça va beaucoup, très vite évoluer. En revanche, L'angle majeur d'évolution, avec cette nouvelle lune, réside à l'amorce d'un nouveau cycle d'un mois, pour qui Et pour le coup, extrêmement positif. Pour mes scorpions, ça redémarre, et bon anniversaire mes premiers décans scorpions, excellent pour réharmoniser conscient et inconscient, pour mes poissons, conscient soleil, inconscient lune, réunion, tac, tac, on un au cycle, hein, dans un signe d'eau, tac, au trigone du vôtre, mes poissons, exactement la même chose pour mes cancers, donc très bon cette amorce de cycle pour mes scorpions, mes poissons et mes cancers, mais également pour ceux qui sont à 60 degrés du scorpion, qui sont-ils Mes vierges et mes capricornes, qui sont les signes qui euh, combinent. 60 degrés, c'est du soutien. Donc vous cinq, cette nouvelle lune ne vous veut que du bien. On démarre, nouveau projet, nouvelle dynamique, clarification des objectifs, resynchronisation des ressentis et des besoins et des désirs, des envies, des ambitions. On essaie de me recalibrer tout ça au plus fin, de façon à vous donner le maximum de chances de faire avancer ce qui vous tient à cœur. Voilà, pour faire simple. Toujours un dé nouveau démarrage, un départ, un nouveau démarrage, ça fait plein un, un nouvel angle, une amorce hein, dans tous les cas, quelque chose qui, qui se met en place, voilà, à partir de ce mardi 25 octobre. Elle se réalise très précisément, parce qu'on pose des questions parfois, à 10h50 ce mardi 25 octobre, 10h50 en temps sidéral, ça veut dire 12h50, presque 13h ici en métropole. Alors, pas mieux de journée de nouvelle vénue. Bon, on la verra pas trop. Le soleil peut être derrière les nuages et il faut savoir que la lune est devant dans le même axe mais on la voit pas. Qu'est-ce que je donne dans le ciel en parallèle de cette nouvelle lune Parce que là, j'ai parlé en bien, en, en, même en très bien de mes scorpions qui amorcent un cycle d'un mois. C'est votre mes scorpions, voilà, hein, de, mes, euh, ballons, de, de mes de mes poissons, de mes cancers, de mes vierges et de mes capricornes, vous vous êtes gâtés avec le, le ce démarrage qui dure à peu près un mois, c'est ça, mais pas que, il y a ceux dont je n'ai point parlé, alors il y a ceux qui sont absolument pas concernés ou, ou très vaguement parce qu'ils sont à, 60 à 30 degrés en amont en aval ou à 100, 150 degrés en amont en aval, je vous embête pas avec des trucs techniques, mais typiquement, si vous êtes de la balance ou du sagittaire, ou en face, si vous êtes du bélier ou des gémeaux, cette nouvelle lune, elle n'a pas un impact direct sur vous. C'est ce qu'on appelle un quinconce. Un quinconce, c'est un angle de 150 degrés, c'est à la fois un carré, et un sextile. donc c'est un truc un peu neutre. Tout dépend du terrain contextuel de chacun, pour affiner. Mais elle n'a pas de portée vraiment fondamentale. C'est pour ça que je vais vous parler de vous maintenant, pour compenser. Il y a en parallèle de cette nouvelle lune... Des planètes comme Mercure, comme Saturne, comme Mars. Mercure la communication, Mars l'action, Saturne la réflexion, la vision du long terme qui sont dans des signes d'air pour le coup. Et lorsque Mercure est en balance, la communication, le mental est extrêmement favorable pour cinq d'entre nous avec le, la finesse d'esprit, la délicatesse, le charme, l'élégance, voilà, j'adore ce terme, l'élégance, Mercure en balance, apporte cette valeur ajoutée dans la façon dont on fait passer les informations et le message au sens large pour mes balances, mes gémeaux, mes versos, hein, et mes lions et mes sagittaires, C'est élégant mes sagittaires, c'est toujours élégant mes sagittaires, mais... mais Soyez-le aussi avec le verbe, hein, pas de saillie directe. On maîtrise son verbe, voilà, hein, très fluide dans l'échange. Voilà pour Mercure. Qu'est-ce que j'ai d'autre Vénus, grand dieu, ah Non, non non, je, je vous ferai après Vénus parce qu'elle a changé de signe, je termine avec les pérettes en signe d'air. Toujours Mars, l'action dans le signe des Gémeaux, Amorce la semaine, là, ce mardi à 25 degrés des Gémeaux, donc la pêche, mes Gémeaux, parfois un peu des, des, des crêtes d'énergie où on tire sur la machine, mais quand même, meilleure tonicité pour mes Gémeaux, pour mes Verseaux, pour mes Balances encore une fois, mais également pour mes Béliers, tonique, et pour mes Lions, on retrousse les manches mes Lions. on y va. On n'attend pas le dernier moment pour faire les choses, Médion. Parfois, c'est votre immense qualité d'être efficace, mais quand on attend le dernier moment, on a trop de taf en même temps. Petit clin d'œil. Et puis, il y a Saturne. Saturne, la rigueur, la vision du long terme. Qu'est-ce qui se passe avec Saturne en verso ben, Il permet d'avoir un peu une visibilité plus, plus stable, plus linéaire pour mes versos, même s'il est un peu fatigant, pour mes gémeaux. Pour mes balances, bien évidemment, Saturne veut du bien jusqu'en mars 2023, et également pour mes Béliers et mes Sagittaires encore. Vous voyez, le ciel se répartit, il y a de très très bonnes choses pour vous aussi, parce que ce sont des planètes qui sont résiduelles dans ces signes-là, et qui se mettent en deuxième plan, certes, par rapport à la condition solaire qui, lui, elle, favorise les signes d'eau. On l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai d'autre À partir de vendredi 28, donc c'est pas loin, ma on, on, nouvelle lune elle a lieu le mardi 25 octobre, donc à partir de vendredi, donc 4 jours plus tard, même 3, mercredi, jeudi, vendredi, 3 jours plus tard, Jupiter gros morceau dans le ciel. Bon, je suis très attaché à Jupiter. Jupiter, la planète de la chance, la planète de l'optimisme, du positif, planète qui trouve ses éléments de, de, de, de meilleure condition dans des signes comme le sagittaire, l'honnêteté, la chaleur, la spontanéité, la générosité, et en poisson, l'empathie, la gentillesse, le cœur, voilà ce qu'apporte Jupiter. Hein, ces signes-là, naturellement, Jupiter, qui était en bélier depuis plusieurs mois, haha, et ben il change de secteur, il change un gros gros morceau. Jupiter retourne dans le signe des poissons, ce qu'on appelle une marche rétrograde, et ce Jupiter qui retourne en poisson va apporter jusqu'au 20 décembre, Jupiter du 28 octobre au 20 décembre, il y a une très très très très belle séquence qui favorise, qui, vont être, qui, qui, qui va être favorisé avec ce beau Jupiter, la chance, les bonnes nouvelles, l'expansion, le positif. Hein, qui S'il retourne en poisson, c'est super pour mes poissons, surtout 3 e décan. Si vous avez des, des choses à faire, euh, c'est le moment de bien vous orienter. Je dis troisième décan parce que c'est concentrique, mais ça euh, concerne bah, ce qu'on appelle une zone d'influence tout le signe, bien évidemment. Hein, un degré euh, fragmenté moindre, plus on s'éloigne, mais l'influence, elle est toujours là, puissante. Jupiter, chance. Pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes cancers, pour mes taureaux et pour mes capricornes. Voilà, Jupiter jusqu'au 20 décembre... C'est le moment de l'optimiser, d'en tirer son meilleur, le meilleur parti, de façon à se caler euh, dans les clous, hein, être bien au cordeau de ceux qui sont autour de nous, bien valider le fait qu'il n'y a pas de zone de flou, bien valider le fait qu'on synchronise les besoins, que les combinaisons de ce qu'on assemble avec ceux qui nous entoure apportent à chacun ce qu'il est en, en attente d'obtenir, de, de manière à ce que ce soit pérenne. Très très important. Si c'est pas pérenne, s'il y a un déséquilibre dans l'équation, ça ne durera pas, on le sait. Jupiter a pour fonction de fluidifier ça pour que tout le monde s'y retrouve. Ça fait partie de ses talents, et si on nous appuyait dessus. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre Jupiter, c'est un gros morceau. Euh, Pluton, Pluton, grand Dieu, Pluton, Pluton qui est toujours en marche directe. Alors Pluton, il me tracasse moins en ce moment, parce qu'il est fin du Capricorne, donc, et il forme du coup un très bel aspect, là, à partir de, de, de, de cette fin de semaine, avec Jupiter. Jupiter, la loi, l'ordre, le positif, Pluton, les angoisses, les transformations profondes. Jupiter va m'anesthésier un peu l'attention plutonienne des angoisses créées par Pluton. Cet aspect dans le ciel, entre les deux, qui sont harmonieux, dans le collectif, c'est une petite pause quand même, on va, on va le voir comme ça, comme ça qu'il faut le gérer. Donc, excellent Pluton pour mes Capricornes, parce qu'il y a l'influence de Jupiter qui l'atténue, par le jeu du sextile qui lui arrondit un peu les angles, excellent pour mes Vierges, excellent pour mes Taureaux, excellent pour mes Scorpions, excellent pour mes Cancers, euh, cancer, parce que Jupiter vous protège, ça anesthésie un petit peu les angoisses plutoniennes. Voilà ce que ça donne pour ce ciel-là euh, et de cette euh, nouvelle lune du mardi euh, 25 octobre 2022. Et puis je vais terminer par autre chose, parce que j'aime bien donner une petite info technique. Vu que la nouvelle lune se réalise en scorpion, je vais vous faire vite fait un petit tour de l'influence qu'auront certaines planètes, lorsque dans notre carte individuelle natale de chacun, donc on a parfois tous des planètes dans tous les coins, dans nos cartes du ciel, c'est un orchestre, hein, un orchestre avec le soleil, chef d'orchestre, avec je sais pas moi, Mercure, le violoniste, le premier violon, la lune, le pianiste, Mars la grosse caisse, etc. Hein, c'est un orchestre dans mon esprit, hein, une carte du ciel individuelle, et imaginons, imaginons que toutes les planètes soient en scorpion. Ah, Qu'est-ce que ça donnerait Alors, quand c'est l'astre solaire, donc tous les natifs du scorpion ont globalement une, une sorte d'objectif dans la vie qui va être un objectif de construction, mais qui parfois, parce que qui gouverne le scorpion, c'est Mars la volonté, hein, et c'est Pluton les rats de marée pour détruire et reconstruire. Donc on a affaire chez le scorpion une sorte de puissance de vie d'une densité assez, assez nette, indiscutablement. Mais c'est un signe d'eau qui ressent de façon émotionnelle, qui s'imprègne et qui réagit avec une capacité de haut combat euh, d'une farouche densité. Donc ça c'est la condition solaire, ça donne des profils ayant en général une certaine ambition de réalisation pour avoir, ou pour plutôt ne plus dépendre d'influence extérieure parce qu'il y a une prise, une, une sorte de réceptivité au rapport de force, donc plus on évolue, lorsqu'on est scorpion, et puis on va essayer de se distancer, de se détacher des rapports de conflit, en ayant, en ayant soi-même le pouvoir de les éviter, de les distancer. Lorsque c'est la Lune qui est en scorpion, j'en ai une, je connais bien le dossier, ça donne des profils qui sont, en général, plutôt intuitifs, qui sentent les choses, un bon sens de l'observation, mais souvent sur le qui-vive, une sorte d'hyper-vigilance, euh, qui engendre euh, parfois des, une, une sensibilité extrême, et puis surtout on sent. On voit ce qu'il y a dans la tête des gens, on rentre dans une pièce, il y a 10 personnes, c'est l'image que j'ai en tête en ce moment. On sent à qui ça va bien se passer, à qui ça va pas se... moins bien se passer, on le sent très vite, d'instinct. On a cet art de la mise en situation intuitive. parfois c'est un peu embayissant. Lorsque c'est Mercure qui est en scorpion, au natal, hein, je fais le tour des planètes en scorpion, ça donne des intelligences profonde. Hein. On mélange une capacité, je trouve ça chez des psychanalystes, des enquêteurs, des, des, des, des, des profils ayant le, le, une magnifique harmonie, croisement entre l'intelligence intuitive des signes d'eau et la disposition plus curieuse à aller voir ce qu'il y a au-delà de l'apparent. On gratte, on gratte, on gratte pour voir ce qui se passe derrière. On peut rarement leur raconter des boulettes parce qu'ils percutent très très vite sur ce qui est cohérent et ce qui l'est pas. Formidable Mercure en Scorpion. La faiblesse de Mercure en Scorpion, c'est que parfois le Verbe, gouverné par Mars et Pluton, tac, pile, vous envoie une vacherie et vous le prenez en pleine poire. Hormis ça, l'intelligence est profonde, je l'aime beaucoup. Lorsque c'est Vénus qui est en scorpion, ça c'est un phénomène, Vénus en scorpion, c'est un, une, une, toute une aventure. Vénus, l'amour, dans ce signe de combat, Vénus, l'amour, dans ce signe de passion, de déchirement, de destruction, n'est pas dans sa zone la plus fluide, c'est un doux euphémisme. Souvent, chez Vénus en Scorpion, on va rechercher la limite où on va se brûler, on va rechercher les passions physiques très fortes, on va avoir peur de l'ennui, donc on va rechercher l'intensité, on va aller jouer avec le feu, on peut avoir aussi des aventures d'une extrême puissance d'engagement. On sait avec Vénus en Scorpion ce que veut dire avoir quelqu'un dans la peau, quelqu'un dans la peau, c'est vraiment des planètes, l'une Vénus en Scorpion c'est redoutable. Mais dans tous les cas... On gagnerait avec Vénus Scorpion à cultiver une sorte de, de, de liberté de fonctionnement de l'autre, d'amitié amoureuse, et de pas être aussi concentré et aussi passionnel, parce que plus c'est passionnel, plus les risques d'aspérité sont réels et moins euh, la pérennité peut se réaliser de façon statistique, bien évidemment. Lorsque c'est Mars, ah, c'est mon préféré. Oh Mars en Scorpion, c'est une pure merveille. Lorsqu'on a Mars en Scorpion dans son thème, l'instinct de survie est à son maximum, maximum. Vous avez des profils qui ne lâchent pas. C'est bien le danger, d'ailleurs. C'est un peu le Mars crocodile, celui qui accroche euh, sa proie. Hein, il ne bouge pas pendant des mois. On a l'impression que c'est l'eau qui dort. et d'un seul coup, il se réveille. Tac, il cible. Hein, c'est l'art de la guerre de Sun Tzu. La meilleure des victoires, c'est une flèche dans la tête du général en face. Comme ça, le problème est réglé. Le conflit est fini. C'est Mars Scorpion. Une pique d'une extrême précision densité qui fait un dégât tout à fait ciblé et le moins de dégâts collatéraux possible, il est merveilleusement efficace, il se passionne, il ne lâche pas, c'est une merveille Attention qu'il évite les combats et les affrontements qui servent à rien, et ça sera parfait comme ça. Et puis quand c'est Jupiter, la notion de relation à, à l'argent et au pouvoir de l'argent est complètement intégrée comme un mécanisme automatique, mais ça donne, peut donner une très belle réalisation sur un plan financier. Quand c'est Saturne, la difficulté va consister à lâcher prise. Lorsque c'est Uranus, le côté rebelle va donner une tendance à être attiré par les nouveautés, on va avoir du mal à se fixer. Lorsque c'est Neptune, toute une génération, laissé marquer par Neptune en scorpion, l'intuition est très très fine. Très très fine pour le coup. Et lorsque c'est Pluton, c'est toute une génération qui va réorganiser ce qui nous attend parce que la possibilité de faire évoluer les choses est au cœur de leur fonctionnement. Voilà, c'était vite fait. Allez, merci pour vos likes, vos horoscopes, vos gentils commentaires, vos gentils messages. On se dit à très vite, je vous prépare plein de